digne de recevoir, oh la louange des rachetés, que tu as sauvé par le sang de l'agneau, Yahweh, Yahweh, tu y es digne de recevoir, oh la louange des rachetés, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Yahweh, Yahweh, tu y es digne de recevoir. Oh la louange est rachetée. Que tu y as sauvé par le sang de l'agneau. Oh Yahweh, tu y es digne de recevoir. La louange est rachetée. Oh que tu y as sauvé par le sang de l'agneau. Oh, Yahweh tu es digne de recevoir. Allons, je des rachetés. sauvé par le sang. de l'agneau. là, la de Kindakura, quand la chérie de Kindakura, quand la de Kindakura. Rien de quérir, rien de courant, cambrassé. Un nouvel jour, ils allaient me je veux y aller. Un nouvel jour, mange allaient je veux y aller. Oh, oh, je veux y aller. Oh, un nouvel jour, mange allaient me je veux y aller. Un nouvel jour, mange allaient me Yandi, la nouvelle Jérusalem, mon Jérusalem. Yandi. Oh, ok, merci. Je y aller. Oh, je veux y aller. Oh, merci Seigneur. Ton amour. Ta présence. Oh, ta présence dans ma vie. Ton amour Seigneur ton amour, ô ta puissance, ta présence dans nos vies, ton amour Seigneur, ton amour, ô ta puissance, et ta présence dans nos vies, ton amour Seigneur, ton amour, ô ta puissance,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 Welcome, welcome, soyez les bienvenus, on se tape on ce soir, ce vendredi soir, notre temps d'adoration, notre temps de, de, de partage devant le trône céleste de notre papa. Je vous souhaite les bienvenus, ou qui vous connectez maintenant, j'espère que vous avez passé une excellente journée Que vendredi, soyez bénis, soyez bénis. Nous continuons notre temps, nous voulons dire merci au Seigneur qui nous témoigne encore. Son amour qui nous fait grâce, qui nous fait grâce, qui nous fait grâce, quelle que soit la semaine, comment la semaine s'est déroulée, comment la jeunesse, nous nous retrouvons encore ce soir pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. Nous voulons lui dire merci, Père, nous voulons te témoigner notre reconnaissance. Nous voulons te témoigner notre action de grâce. Nous voulons te témoigner, oh, notre amour en ce soir encore. Nous voulons te dire que tu es notre Dieu, que tu es notre Papa et nous sommes dans la joie. La joie de, te, de, de, de, de nous rencontrer, de nous te retrouver encore ce soir. Et nous prenons avec le Somme 34, euh, verset 1, à, verset 1 au, verset, au verset 4. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom, verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs, alléluia. » Nous avons tellement de, de raisons pour louer notre Seigneur et nous avons tellement de, de, de, de raisons pour dire aux malheureux, de nous écouter, de nous entendre, de voir ce que, d'entendre, d'écouter ce que nous avons à dire, ce que notre Seigneur a fait pour nous. La vie, le miracle de la vie même qui nous, qui nous donne chaque jour, chaque matin, et encore, ce soir encore, nous venons encore lui dire merci. Nous venons encore le bénir. Nous venons encore le célébrer. Nous venons encore louer son nom. Nous venons bénir sa majesté, sa divine présence, sa gloire. Nous venons le célébrer car il est notre Dieu, car il est notre Roi. Nous ne pouvons pas passer une soirée sans le célébrer. Oui, car la Bible dit euh, dans le euh, euh, psaume 92, verset, verset 3 qui dit... Il est bon de louer l'éternel, de célébrer son nom, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Nous avons annoncé sa bonté le matin lorsque nous sommes réveillés et maintenant nous annonçons sa fidélité. Parce que nous sommes, il est 22h ici, 23h Paris, il est 21h en Côte d'Ivoire et il fait nuit. Oui, nous devons annoncer sa fidélité, Oui, sa fidélité. Parce qu'il a été avec nous, parce qu'il nous a gardés tout au long de la journée. Il nous, a, il nous a gardés tout au long de la journée. Il a marché avec nous, il a traversé les routes avec nous. Il a conduit nos voitures avec nous. Il était dans les, dans les bus que nous avons empruntés, dans les trains que nous avons empruntés. Tout ce que nous avons fait, il nous a donné à boire. Nous avons eu très chaud ici aujourd'hui. Il nous a permis d'avoir de l'eau pour, pour nous pour étancher notre soif, d'être dans les lieux où nous pouvons nous abriter. Seigneur, oh, c'est endless. Tellement, il y a tellement de raisons pour lesquelles nous devons te bénir. Nous voulons te dire merci. Nous voulons célébrer ton nom, Père, car tu es bon, car tu es merveilleux. Il a, Seigneur, il y a tellement de choses, tellement de choses pour lesquelles nous devons te rendre gloire. Nous te disons merci pour le toi-même que tu nous donnes. Nous te disons merci pour les membres de nos familles. Nous te disons merci pour nos enfants. Nous te disons merci pour les neveux, nièces, filleuls et tout, ce, toute la famille, famille proche, famille alliée, famille spirituelle pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Oh Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur.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 Merci, Seigneur, pour l'assurance de ta présence. Merci, Seigneur, pour ta bonté sur nos toits. Merci, Jésus, oh, merci, merci, merci. Merci, Seigneur, oui, merci, Papa, merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur pour nos enfants et les, ré les résultats de nos enfants, Seigneur. Les enfants qui ont passé les cours, que ce soit les examens, BPC, BAC, euh, comme je dis, si on dit, et les vols ou d'ici, si, tous ces examens qui ont été passés, Seigneur, nous te disons merci, quel que soit le résultat. Oui, s'ils si ont eu des mentions, quel que soit le rythme, nous disons merci parce que tu leur as permis d'expérimenter les concours, d'expérimenter les examens. oh Seigneur, pour ta fidélité, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci. Nous te disons merci pour ceux qui sont à l'université, pour ceux qui les tout petits, qui, qui, qui, qui commencent, qui, qui prennent le goût, qui, qui commencent à, à savoir que j'ai la routine d'aller à l'école et les vacances que tu nous donnes maintenant. oh Seigneur, nous te disons merci pour ceux qui, qui, ont, qui ont la chance, la grâce de voyager, ceux qui ne peuvent pas voyager, nous te disons merci. Oh, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, merci Jésus pour la santé que tu me donnes. Merci Seigneur pour la victoire garantie. Merci Jésus. Oh, merci, merci, merci. Merci, Seigneur. Oui, merci, ah oui, merci. Merci, papa.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 Oh Messie, Messie, Messie Jésus, oui Messie, Messie, Messie Seigneur, oui Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour les adorateurs de cette plateforme. Merci pour les adoratrices de cette plateforme. Merci pour cette famille d'adorateurs que toi-même tu t'es bâtie, tu t'es constituée. Cette famille que tu as appelée de toutes les contrées, de toutes les nations pour nous retrouver sur cette plateforme pour t'adorer. Merci pour cette famille que tu nous donnes. Merci de savoir que cette plateforme, elle est là pour que nous puissions oh, venir nous étancher notre soif de toi et venir te rencontrer. Venir, oh Seigneur, à tes pieds, à tes pieds, à tes pieds, à tes pieds, comme Marie aimait être à tes pieds. s'asseoir pour t'écouter Nous, tu donnes cette famille, cette famille, Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour, quelques, pour les situations de chaque membre de cette famille. Oh, que ce soit des situations de deuil, de, de, de maladie, nous te disons merci de, de, de, de, de bons résultats pour les enfants, quel que soit. Nous te disons merci. Nous voulons te dire merci. Merci pour les témoignages de chaque membre, de chaque adorateur sur cette plateforme. Merci pour les témoignages de nos familles spirituelles, de nos familles biologiques. Merci pour les témoignages que tu nous donnes d'expérimenter. Oh, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ton amour, nous voulons célébrer ton amour. C'est ton amour qui nous maintient, c'est ton amour qui nous, qui nous rassemble sur cette plateforme. C'est parce que tu as mis ton amour dans notre cœur, tu nous dis que c'est toi qui nous as aimé le premier et c'est toi qui nous attire sur cette plateforme pour venir, pour venir t'adorer, pour venir passer un temps dans ta présence, pour venir nous conforter, nous fortifier nous nous rebooster, nous, nous venir te dire comment de fois nous sommes contents et contents de t'avoir comme Dieu pour tes bienfaits, tous les miracles que tu opères dans nos vies, tous les prodiges que tu fais dans nos vies. Nous voulons te dire, mais s'il y a tellement de prodiges, il y a tellement de miracles que nous expérimentons, souvent nous gardons, nous avons plus, euh, nous gardons, nous, nous nous penchons plus sur les difficultés alors qu'il y a tellement, tellement, tellement, tellement de, de, de bonnes choses que tu fais fait pour nous, tellement de, de merveilles pour, que ce soit pour nos enfants que ce soit pour, pour nous-mêmes que ce soit pour nos ministères tellement de bonnes choses tellement de bonnes nouvelles oui, même si on aime plus les mauvaises médias tellement de bonnes nouvelles Et nous, nous voulons te dire merci merci pour ces bonnes nouvelles merci pour ces, ces merveilleuses nouvelles merci pour ton amour Seigneur ton amour ta puissance, ô oh, ta présence dans nos vies. Oui, ton amour, Jésus, ton amour. Oui, ta puissance, ô oh, ta présence dans nos vies. Oui, ton amour, Seigneur, oui, ton amour. Ô oh, ta puissance et ta présence dans nos vies. Et je veux t'adorer de tout mon être. Oh, et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oh, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Car tu es mon roi. « Oh, tu y es mon roi, Jésus, tu y es, oh, tu y es mon roi. » Car tu es ma force. Car tu es ma force. Oh oui, Seigneur, tu es notre force. Tu es notre force. Tu es notre force. La force qui nous permet, qui nous permet aller de l'avant, mettre un pied devant l'autre. Nous, nous la force qui nous permet de nous lever et de, de prendre des initiatives, de, de construire, de, de bâtir, d'aller, de prêcher ta parole. La force que tu nous donnes de parler de toi. La force que tu nous donnes de, de, de chercher notre restauration de chercher, de te chercher, la force de te chercher, de, te, de vouloir te, nous donner à toi de faire ta volonté. Ta volonté, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Et ce soir, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Oh, sois adoré, Jésus Sois adoré, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, Yeshua, ma chère. Sois adoré, sois célébré, nous venons à tes pieds, nous venons à tes pieds. Oh, comme Marie, nous venons à tes pieds, nous assois à tes pieds pour entendre pour t'adorer, pour, pour te dire combien de fois nous sommes contents de t'avoir comme notre Dieu, comme notre sauveur, notre rédempteur, notre ami, notre Yahya, notre tout. Nous sommes contents de t'avoir. Nous sommes contents de t'avoir comme Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur, adoration, oui, adoration à toi. Ah Jésus-Christ, oh il mérite, oui, mon adoration, adoration, adoration, oh ah, Jésus-Christ. Oh, il mérite, oh, mon adoration, élevation, élevation, oh, mon sauveur, élevation, il mérite, oui, tu mérites notre élevation, tu mérites notre action de grâce. Tu mérites parce que tu, tu fais tellement pour nous. Tu mérites parce que tu soutiens les adorateurs ici présents. Tu mérites d'être adoré parce que tu nous donnes, ta main est sur nos vies. Tu mérites parce que ton esprit est sur nous. Parce que tu nous as fait enfants de Dieu. Tu nous as fait enfants de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, ce Dieu qu'on ne peut même pas décrire. Tu as fait de nous 16 enfants, Jésus. Et nous voulons, c'est pour cela que nous te disons que tu mérites. Tu mérite l'adoration nous ne voulons plus nous concentrer en tout cas moi je ne veux plus me concentrer sur le négatif je ne veux plus me concentrer sur ce qui ne va pas je ne veux plus me concentrer sur toi ce que tu es oh, oh ce que tu es ce que tu fais dans le secret ce que tu fais oui, Seigneur, ce que tu prépares pour nous, parce que tu prépares avant que la chose ne, ne soit devant nous, tu prépares, c'est comme comme une, une une maman, comme une femme est enceinte, en grossesse, lui, pendant neuf mois, elle ne voit pas le bébé qui est dans le sein, mais elle sait qu'il que, que, qu y a un bébé qui va venir, même si on, on, on ne fait pas l'échographie, même si l'échographie ne montre pas le sexe, tu, on sait que c'est un enfant qu'on aime qui vient, c'est un enfant qu'on aime qui vient, c'est un enfant qui va, qui va changer euh, la, la famille, même s'il si y avait déjà des enfants qui va changer parce que chaque enfant vient, qui va ajouter encore un plus dans la maison, qui va apporter la joie, même si souvent même, là, on ne sait même pas comment on va se nourrir cet enfant, mais il y a cette espérance, il y a cette joie, et c'est ce que tu fais Seigneur. Nous, nous savons que nos prières ne sont pas vaines. Nous savons que les temps que nous prenons devant toi ne sont pas des temps vains. Nous savons que moi, je, chaque fois que je fais une proclamation, chaque fois que je me connecte à un temps de prière, et que je fais des proclamations et que on proclame sur ma vie ou bien chaque fois que moi-même je me prends mon temps de près que moi-même je fais mes proclamations je, en moi je dis Seigneur c'est encore une, une graine que je laisse tomber dans, ma, dans la terre de ma vie et je sais que cette terre là va pousser, je sais que cette, cette semence là va, va pousser, va mourir va pousser, elle va pousser va devenir un arbre, je le sais quel que soit le temps que ça prend parce que pas les, tous les arbres n'ont pas la même, la, le même temps de, de, de pousser, tous les arbres ne me connaissent pas bien mais je sais que tous les arbres ne prennent pas le même temps. Oui, en, quand on parle des on dit éveil, ça met combien d'années pour pousser? Les arbres, il y a des arbres, peut-être que tu jettes, le maïs c'est rapide, mais il y a des arbres qui sont tellement, parce que quand l'arbre sera abri, sera grand, il met du temps, il met du temps, il met du temps. Et ce soir, je veux dire cela à une adoratrice, je veux dire cela à un adorateur, parce que notre Seigneur, il sait ce que ce Dieu que nous prions, il n'est pas, je, je dis toujours, il n'est pas ce Dieu qui est qui met la carotte il dandine la carotte et puis tu, tu, tu fais tout pour prendre la carotte et puis quand tu t'apprends la carotte il se retire pour et jamais tu ne vas attraper non non non notre papa n'est pas il n'est pas méchant il n'est pas méchant il est bon il est bon il est amour il est totalement, complètement, complètement, totalement, parfaitement amour. Notre Dieu est amour. C'est pour ça que nous devons continuer de l'adorer. C'est pour ça que nous devons continuer de le lever. C'est pour ça que nous devons continuer de le célébrer, de nous consacrer à lui, de lui dire, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, c'est toi que je veux. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, Elia, Elia. Elia, ô oh Seigneur, Elia, Elia, Elia, ô oh Seigneur, oh Elia, Elia, Elia, oh Elia, Elia, Elia, oh, oh j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh Seigneur, oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, oh Elia, Elia, Elia, oh Jésus, oh Elia, Elia, oh Elia, oh, oui, j'attendrai Oh, jusqu'à ce que Ta gloire descende Oui, j'attendrai, Seigneur J'attendrai Oh, jusqu'à ce que Ta gloire descende Oh J'attendrai Oh, jusqu'à ce que ta gloire descend, oh Yahweh, j'attendrai, oh, oui, j'attendrai, oui, jusqu'à ce que ta gloire descende. Naïo, naïo, mama, oh, boni, n'a oh, oh, oh, Yahweh, ni boni ça, ni oh Seigneur, j'attendrai, J'attendrai, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai à tes pieds. Je m'assierai à tes pieds, je t'adorerai tous les jours. Je, je proclamerai, je, je, je soupirai, je viendrai en ta présence jusqu'à ce que ta gloire descende. Jusqu'à ce que ta gloire descende parce que ta gloire descend toujours. Parce que ta gloire descend toujours. Oui, Seigneur. Oui, comme Ecclésias me dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Oh Seigneur, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. C'est pour ça, chaque soir, papa. Nous venons sur cette plateforme pour semer. Chaque soir, nous venons sur cette plante pour semer, pour semer. Car nous savons que le temps de la récolte vient. Nous savons que le temps de la récolte vient. Et nous voulons te bénir. Et nous voulons te célébrer. Et nous voulons te rendre gloire. Nous devons dire merci déjà pour la récolte. Car nous savons que cette récolte sera abondante. Elle sera abondante. Elle sera abondante parce que tu as dit dans le, dans le livre de Genèse, je crois que c'est Genèse 8, que... Tant que le ciel et la terre existeront, chaque semence apportera une récolte. Alléluia, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la garantie de la, de, de la récolte. Merci parce que nous savons que nous allons récolter. Parce que le temps que nous prenons sur cette plateforme n'est pas en vain. N'est pas vain, n'est pas vain, n'est pas vain. Le temps, notre adoration, nos soupirs, nos, nos, nos, nos tout ce que tu fais au travers de, de cette plateforme, nous savons que c'est pour quelque chose. C'est pour cela que nous te bénissons. Nous t'élevons, adoration Seigneur, oh puissant Dieu. Tu es puissant, tu es merveilleux, tu ne mens pas, tu ne mens pas, Seigneur. Nous avons tellement été habitués aux mensonges de l'homme, nous avons tellement été déçus des promesses qu'on nous fait à gauche, à droite. que quelquefois nous avons du mal, mais Seigneur, nous savons par ton esprit que tu agiras. Tu agiras, Seigneur, oh tu agiras, tu agiras, tu agiras, papa, nous te disons merci. Oh, sois élevé. Sois adoré. Sois magnifié. Je veux te bénir, Seigneur. Oh, prosterné. Oh, adorons. Yes, harvest time. Oh, harvest time is coming very soon in Jesus' name. Yahweh. Oh, prosterné. Oui, adorons. Yahweh, oh poor standing, oh adore, we Yahweh, we bow down, oh in worship, oh, we Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. oh Yahweh, hey Yahweh, oh Yahweh. Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Oh Yahweh, oh, Yahweh. oh we bow down, oh in worship oh. Oh Yahweh, oh we bow down before you, your Majesty. We bow down, hey, and worship. Oh, Elohim, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh oh Yahweh Yahweh Yahweh Yahweh Yahweh Yahweh oh Yahweh Yahweh oh Yahweh, mm Yahweh oh poste on est adorons adorons le Yahweh, il mérite notre adoration Il mérite, il mérite, il mérite Oui, prosté, ô oh, Seigneur Adore, oh, notre Dieu Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh Oh Yahweh, Yahweh, mm, Yahweh Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh. oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh. Oh le Dieu du souvenir. Seigneur, tu es le Dieu du souvenir. Oh ce Dieu qui n'oublie jamais. Le Dieu de l'alliance, Papa Yahweh. Oh, tu es ce Dieu qui sait tout, qui te souvient. Tu te souviens. Alex. Seigneur, ce que tu as programmé. Oui Seigneur, tu savais qu'il y a un jour il y aurait eu adoration, atmosphère d'adoration, tu sais, toutes les personnes qui devaient passer sur cette plateforme, tu as prévu, tu as prévu tellement de choses et nous savons, nous ne savons pas oh, tout, mais nous savons que toi qui sais tout et qui es capable de tout, tu feras ce qui est bon pour nous tu feras ce qui est bon pour chaque adorateur, tu feras ce qui est bon pour chaque adoratrice, adorateur, adoratrice, adore ton Seigneur, il est bon, il est bon, il est bon d'être dans sa présence, oui, et, ton, et de répandre ton âme devant ton Seigneur, répandre ton âme devant ton Dieu adorateur, répandre ton âme devant ton Dieu adoratrice. Oui, dis lui ouvre ton cœur. Oui, quelles que soient les difficultés, quelles que soient la, la, la, la fatigue que nous avons accumulée depuis lundi, oui, quelquefois. Quelquefois, on est, on est tellement fatigué qu'on a du mal à adorer. Mais le Seigneur me vient au secours de nos faiblesses. Il vient au secours de notre faiblesse pour que nous puissions l'adorer. Il sait que nous avons été, nous avons fait beaucoup de choses. Surtout nous qui sommes en Europe, nous faisons tellement de choses. Nous n'avons pas de nous courons courons dans tous les sens. Et quand nous rentrons le soir, on est fatigué. Mais le Seigneur nous fortifie. Il nous appelle à l'adorer. Il nous appelle à l'adorer, à venir nous déposer devant lui et de dire, « Père, reçois notre adoration. Reçois notre louange. Reçois, Seigneur, notre action de grâce. Reçois, reçois, reçois de nous. Oh, un cœur reconnaissant parce que, Seigneur, si nous avons pu courir, oh, faire des courses, aller ici, aller là-bas, c'est parce que nous sommes en vie, et si nous sommes en vie, c'est parce que tu l'as voulu. Si nous pouvons courir sortir de nos maisons, aller faire des courses, même si nous plaignons, on est fatigué, mais c'est parce que nous sommes en bonne santé que nous avons pu faire ces courses-là. C'est parce que tu nous as mis quelque chose dans notre portefeuille, au portefeuille, on a pu aller à un supermarché ou bien dans un marché pour faire des achats. Oh, nous te disons merci, c'est parce que tu nous as permis d'avoir un travail que nous sommes sortis de la maison pour aller nous asseoir, même si on Travail de la maison, c'est parce que tu as donné du boulot. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Tu es tellement bon. Mon âme veut te célébrer. Mon âme, je suis dans cette action de grâce. Je te dis merci. Je te bénis. Je te loue parce que je sais, parce que je sais, parce que je sais que tu es bon. Tu es vraiment bon. Tu es vraiment bon. Tu es, bon. Tu es bon. Oh, je te bénis. Je te dis merci. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans notre vie, dans nos vies. Merci de ce que tu, tu viens communiquer quelque chose à une adoratrice, à une Adorateur. Tu viens communiquer quelque chose. Oh Seigneur, tu viens donner, Seigneur, quelque chose. Tu viens reconforter, fortifier. Tu viens mettre le sourire sur les lèvres d'une adoratrice, un adorateur. Tu viens mettre de l'espérance dans le cœur. Tu viens mettre l'espérance. Tu viens mettre de l'espérance. Tu mets l'espoir. Tu viens, Seigneur, à planir. Oh Seigneur, tu viens, Seigneur, faire quelque chose. Tu viens même ouvrir un chemin. Tu viens tracer un chemin, frayer un chemin, frayer un chemin. Tu viens frayer le chemin, oh Seigneur, nous te disons merci. Oh Rakambashi, re de kinde ko kiri de kinda ko Rakambashi, re de kinda ko ko de kinda ko Rakambashi, de kinde ko ko de kinda shiri de kinda ko Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur mon émanoué, oh, dis-lui que tu l'aimes. Nous aimons entendre qu'on nous, qu nous aime. Nous aimons que nos enfants viennent nous dire Maman je t'aime, papa je t'aime. Nous aimons que nos conjoints, conjoints, nous disent je t'aime. Nous aimons quand on, on fait, nous les femmes, on fait une nouvelle coiffure, qu'on a ta coiffure te va bien, tu es belle. Oh, je t'aime. Mais nous avons du mal à dire de je t'aime aussi. Nous devons apprendre à dire « Je t'aime » à notre Dieu. « Je, je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, Oh mon Emmanuel. » Je t'aime papa, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime, oh mon Emmanuel, je t'aime, Seigneur je veux te le dire, oh je veux te le dire, je veux te le dire, je t'aime Jésus, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime, oh mon Emmanuel, je t'aime, Yahweh. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Oh, mon Emmanuel. Oh, je t'aime, Seigneur Jésus. Et je veux encore t'aimer plus parce que je sais que je ne t'aime pas assez. Je sais que mon âme t'aime pas assez. C'est pour ça que mon âme commet des péchés. C'est pour ça que mon cœur commet des péchés. Oh, mon amour n'est pas parfait. Mais je veux te dire, Seigneur, que je t'aime. Aide-moi à t'aimer encore plus. Aide-moi à t'aimer encore plus. Aide-moi à aller en eau profonde d'amour pour l'amour. Aide-moi à aller dans cette eau profonde d'amour pour te déverser, dire, te donner mon cœur totalement. Qu'il n'y ait pas un petit compartiment quelque part qui ne te demande de mon cœur qui ne te revienne pas. Qu'il n'y ait pas une partie de mon âme qui ne te revienne pas. Oh Seigneur, toi qui dis dans ta parole que toute âme m'appartient Oui Seigneur, notre âme t'appartient Nous voulons Notre âme te dit qu'elle t'aime ce soir Oh je t'aime Seigneur Jésus Parce que tu m'as aimé le premier Parce que tu m'apprends à aimer Et tu m'apprends à t'aimer Tu m'apprends à t'aimer dans la patience Dans la patience dans la paix sévère, tu m'apprends à t'aimer. Oh Seigneur, à qui irais-je Si je me fâche contre toi, qui veut me tourner Qui peut m'aimer comme toi tu m'aimes Qui peut me supporter Moi-même, j'ai du mal à me supporter quelquefois. J'ai du mal à m'aimer quelquefois. Donc si je me détourne de toi, qui peut m'aimer comme tu m'aimes Qui peut me pardonner comme tu me pardonnes Qui peut me porter comme tu me portes Qui peut m'aider comme tu m'aimes Seigneur, je ne peux pas me détourner de toi. C'est pour ça, ce soir, je veux te dire encore que je t'aime, Seigneur. Je veux encore te dire que je t'aime, Seigneur. Les enfants sont tellement, les enfants sont tellement prompt à dire je t'aime. Nos enfants sont tellement prompt à dire je t'aime. Quelque chose que peut-être que nous, à force, c'est peut-être notre éducation, nous avons, comment nous avons grandi, nous avons du mal à dire je t'aime. Moi, ma fille, chaque fois qu'elle me parle au téléphone, avant de raccrocher, elle me dit « I love you mom ». Chaque fois qu'elle me si je viens de quitter la maison. Elle me dit, c'est une habitude pour elle. Et ça me, ça, ça me touche tellement. Alors que nous, on n'a pas, on a, on a pas appris cela. On n'a pas appris à dire, je t'aime à, à notre maman. En tout cas, moi, je n'ai pas appris à le dire quand je grandissais. Mais le Seigneur a fait que nos enfants, ils passent par nos enfants pour nous montrer son amour. Le Seigneur parle par nos enfants pour nous montrer son amour. Le Seigneur parle par un frère, par une soeur pour nous montrer son amour. Le Seigneur passe, par, passe par, par, par, par une situation pour nous montrer une personne, que ce soit une époux, une épouse. C'est au travers de nos époux que le Seigneur nous montre, nous les femmes, que le Seigneur nous montre qu'il nous aime. Au travers de nos ép des épouses aussi, qui montre aux hommes que lui aussi les aime. Il montre son amour, il montre son amour au travers des personnes pour nous dire qu'il nous aime qui nous aime, il dit, la bouche des enfants, la bouche d'une personne pour dire, ma soeur, je t'aime, mon frère, je t'aime. C'est le Seigneur qui te, qui, qui te communique cet amour quand quelqu'un te dit je t'aime. C'est le Seigneur qui passe par cette personne pour te dire que je t'aime. Et nous aussi, nous devons dire à Jésus que nous l'aimons. Nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, nous la l'apprécions. Nous la l'apprécions, nous l'apprécions, nous l'apprécions. Nous l'apprécions. Quand l'anglais dit « appreciate you », c'est veut dire que c'est tellement proche de le « je t'aime », C'est veut dire que je t'apprécie, ce n'est pas que je t'apprécie, mais c'est très proche même de, de, de, de, de, de, du mot « amour ». Je te porte dans mon cœur, je t'apprécie, je je, vraiment, le Seigneur il est bon, le Seigneur nous aime, le Seigneur nous aime et il nous le dit au travers de plusieurs personnes, au travers de nos enfants, de nos époux, de nos épouses nous devons dire à Jésus que nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons nous l'aimons parce qu'il nous aime et nous bénissons le nom de notre Dieu je t'aime mon âme te dit qu'elle t'aime c'est toi que mon cœur aime oh mon Emmanuel je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime, oh mon Emmanuel. Oh je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime, oh mon Emmanuel. Vous savez que quand on dit à quelqu'un je t'aime, ça guérit les maladies, c'est pour ça que... Euh, un corinthien très l'amour l'amour surpasse tout. L'amour surpasse tout, parce que c'est pas l'amour qu'on guérit. Lorsqu'on donne de l'amour à quelqu'un, on guérit. Moi, je vais, je vais donner un petit témoignage. Je ne sais pas, je j'ai déjà dit ici, je, je n'ai jamais connu mon père. Et le fait, ce fait a toujours été une blessure dans mon cœur. Une blessure dans mon cœur et connaître l'amour paternel était vraiment, je ne connais pas ce, cet amour-là. Ce qui faisait que si je avant, avant que je ne rentre dans la prête pour prier pour mon cœur, si je vois une petite fille qui est avec son papa et le papa est très calé avec son, son enfant, immédiatement je, je ressentais de la jalousie. Je ressentais, je ne, au début, quand tu, je n'étais pas encore, je ne priais pas pour ça, je ne comprenais pas. Je ressentais de la jalousie. Si je vois une petite fille, ça peut être même ma fille ou bien tout, avec son papa en train de. Je ressentais un pan dans le cœur, la jalousie. La jalousie. Une petite fille avec son père, la jalousie. Et c'est au fur et à mesure, pendant que je priais, je, priais, je commençais à prier, et que j'ai réalisé que c'était ce sentiment que je ressentais dans mon cœur, c'était un sentiment de jalousie. Un sentiment de jalousie de la petite fille qui est en train de recevoir un câlin, de l'amour de son père, parce que moi, je n'ai pas reçu cet amour-là. Et le Seigneur, dans sa grande bonté, dans son m'a montré son am amour d'un père au travers de mon mari. Et au début, je ne comprends Un jour, dans un enseignement, que j'ai compris. Au travers de mon mari, que j'ai rencontré, que j'ai compris que mon, mon, mon, le Seigneur est en train de passer par mon mari pour me dire combien de fois il m'aime. L'amour paternel que je n'ai pas reçu. Le Seigneur, c'est bizarre. Le Seigneur passe par mon mari pour me, pour, pour me donner cet amour-là. Et c'est un témoignage. Je rends toute la gloire à Dieu. Le Dieu qui, qui fait de nous ses enfants, qui nous aime. Et j'ai... Il y a eu un jour où je devais partir, je devais partir en Côte d'Ivoire et je partais pour une retraite spirituelle et j'avais mon passeport, euh, mon passeport ivoirien était périmé, en fait mon passeport, j'étais partie en Côte d'Ivoire une année et puis je suis allée renouveler mon passeport et je n'ai pas voulu donner de l'argent pour, pour, pour, pour, pour l'avoir, j'avais une situation et le gars voulait que je lui donne de l'argent pour que je puisse avoir mon passeport juste avant que je ne voyage et j'ai refusé. Donc, mon passeport est resté à Bidjan, mon passeport ivoirien. Et quand je suis allée que je parte pour la retraite, et quand j'ai booké, j'ai fait ma réservation de billets, je demandais à Air France, je dit mais moi, j'ai pas, mon passeport euh, british et j'ai mon passeport ivoirien, mais qui est périmé depuis des années. Je l'ai encore. Est-ce que je peux voyager avec ce passeport Parce que je n'avais vraiment pas envie d'aller prendre un visa. Et le monsieur me dit au téléphone, il n'y a pas de problème, vous pouvez plus vous rentrer dans votre, votre pays d'origine, vous pouvez retourner dans votre pays, il n'y a pas de problème. Avec votre passeport, vous rentrez vous rentrez. Et donc, je m'enlève le matin, je me lève avec mes valises, mon mari, et puis l'ami qui nous conduisait. On arrive à l'aéroport, on fait les trucs, on dit, non, madame, votre passeport est péri. Mais je dis, non, mais on m'a dit que je peux voyager mon passeport. Et voyager. On dit, non, non, non, non, non. ça ne marche pas comme ça. Ils ont appelé les managers, ils viennent, ils disent, non, que... Je dis, mais ce qu'on m'a dit au téléphone, il m'a dit, oui, effectivement. Mais avant, c'était possible. Mais depuis que M. Ouattara est venu, euh, le président Ouattara est venu, il a donné, des... les choses ont changé. Toute personne qui retourne, toute, toute compagnie aérienne qui prend quelqu'un pour aller en Côte d'Ivoire avec un passeport périmé, la compagnie aérienne est pénalisée, doit payer une forte somme d'argent. Donc depuis, ils ne veulent pas, comme ils n'ont pas, nous ne pouvons pas, donc madame, vous ne pouvez pas voyager. J'ai fait un ministère de l'âme ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré de l'aéroport jusqu'à chez moi. J'étais assis dans la voiture. Quand ça m'est je pleure. Je vois ma maman qui doit venir de Hamsoko pour m'attendre à l'aéroport. Tout ça là, la pauvreté, je suis sûr qu'elle allait te prendre, je pleure, je pleure. Donc je rentre à la. Mon mari, il est là, il m'écoute. A... Au début, il était, mais pourquoi est-ce que tu as pu toi tu travailles dans le tourisme. Tu travailles dans le.. Comment tu peux Tu, tu connais les lois, tu es dans le tourisme, blablabla, bla, bla. il parlait, moi J'ai pleuré seulement. Arrivé à la maison, je me suis couchée dans les divan comme si on m'avait un deuil. Je pleure, je peux dire non. J'ai perds mon argent comme ça, j'appelle ici, j'appelle là-bas. Mon mari me regarde jusqu'à l'arrivée, on m'a dit, il dit, qu'est-ce que tu veux Tu vas aller à Abidjan J'ai dit oui. Il dit, ok, on t'achète un nouveau ticket. Et ce jour-là, j'ai compris que mon mari, il était comme un père pour moi. Et après, tellement de trucs, c'est que je. C est, c est pas l'homme qui va te dire, je t'aime, je t'aime, mais c'est un geste. Et j'ai compris que le Seigneur... Le Seigneur m'a fait rire passer passait pas mon mari pour me dire combien de fois un père aime, comme nous, mon Dieu lui-même. Et depuis ce jour, je ne l'appelle pas mon mari, je l'appelle Baba. Je l'appelle Baba. Et ma, notre fille rien se moque de moi, elle dit vraiment, vous voulez faire ma fille, l'appelle Baba, parce que... C et c'est un témoignage. Et c'est comme ça, le Seigneur, par lui, que le Seigneur a commencé à guérir mon, mon, mon cœur. Pour que je, je, je peux maintenant voir un enfant, une petite fille avec sa mère, son père, et puis la jalousie n'est plus dans mon cœur. La jalousie, le Seigneur est passée par lui. Le Seigneur est passé par lui, par ses gestes, par la manière dont il se comporte avec envers moi. La manière dont il se comporte envers moi, c'est-à-dire que il peut, je peux. C'est un pays, il est mon époux, il est mon mari, mais il m'aime comme le Seigneur a mis dans son cœur, a mis dans son cœur cette patience, cette patience dans son, dans sa, dans pour pour me guérir, pour me guérir. Et je veux bénir, je rends ce témoignage, c'est pour rendre gloire, pour dire à quelqu'un que le Seigneur passe par des hommes pour nous guérir. Le Seigneur passe par nos enfants pour nous guérir. Le Seigneur passe par une, des frères et soeurs pour nous guérir, pour guérir nos cœurs. Parce qu'il sait ce que nous avons espéré. Il sait que nos cœurs, nos cœurs sont blessés. Nos cœurs sont blessés. Et il passe par des situations pour nous guérir. Je veux rendre gloire à Dieu. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, je veux te dire merci. Merci Seigneur. Lago-ayo. Oh Seigneur, je veux bénir ton nom, je te rends grâce. ayo, ayo, oui. La oui, lago-ayo. Aïe, oui. Lago-ayo. Oh, lago-ayo. Aïe, oui. Jésus, parle parlez, mouye yeah. La Lago-canglile. Oh voilà, Seigneur, je te dis merci pour une adoratrice. Donc tu guéris le cœur aussi comme tu as guéri le mien. Mon cœur n'est pas totalement guéri, mais tu sais un processus. Un processus, un processus. Tu guéris nos cœurs. Toutes les blessures que nous avons, eues, nous avons eues. Nous autres depuis le Saint-Maternel. Le Saint-Maternel, moi j'ai commencé à vu ma blessure. Oh, mais tu nous guéris. Tu nous guéris, tu guéris ta servante, maman. Ma tata, ta chouchou, tata Georgette, tu la guéris. Tu guéris son cœur. Tu guéris le cœur de toutes les, personnes, toutes les ton L'adorateur, l'adoratrice, tu guéris nos cœurs. Tu guéris les cœurs blessés. Tu positionnes des personnes avec, à côté de nous pour nous guérir. Pour que tu les utilises. Tu passes par ces personnes-là pour nous guérir. Tu passes par ces personnes-là pour.. Tu passes par ces personnes-là pour nous guérir, pour nous rebâtir, pour nous reconstruire. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux bénir ton nom. Je veux élever ton nom. Je veux te rendre grâce. Je veux célébrer ton nom, Père Dieu Tout-Puissant. Je veux magnifier ton puissant nom. Je veux t'élever. Je veux te glorifier. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Oh, éternel, tu es grand. Éternel, tu es merveilleux. Oh, sois béni, Adonai. Sois élevé. Sois glorifié, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci. Alléluia. Nous allons faire un petit cinq minutes de partage parce que nous tirons vers la fin de ce temps. Nous allons lire, nous allons prendre la Bible, euh, Jacob, pardon, Job, le livre de Job, Job 33, verset 19 à 30. Verset 19 à 30. À, à 30. Alléluia. Donc, Job 33, verset 19 à 30. Il est un peu long. Je vais le lire. « Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus esquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la force et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce, que fait, tout ce que Dieu fait, deux fois, trois fois avec l'homme, pour ramener son âme de la force pour l'éclairer de la lumière des vivants. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, que ta bénédiction s'ajoute à cette merveilleuse parole et que tu nous guérisses, comme ta parole le déclare. Ce passage, je le méditais par rapport à moi-même, par rapport à des soucis que j'ai avec mes articulations et tout. Et le Seigneur m'a tiré vers ce passage. Et j'ai méditais, ça m'a fait du bien m'a fait du bien parce que le Seigneur nous dit que quand nous sommes agités par une lutte, ça peut être une maladie, ça peut être une situation de détresse, ça peut être un, euh, une, une situation qui nous, qui nous tient en éveil. On n'arrive pas à dormir parce que la situation est tellement que ça te coupe, mais ça t'enlève même le sommeil. Comme le dit ici, mais ça t'amène même même l'envie de manger. Tu n'as pas envie de jeûner, pas que tu es en train de jeûner, mais tu n'as même pas envie de, de, de manger tellement la situation ta situation te, te, te, te, te, te peine et te, ça peut être un enfant qui te fatigue ça peut être quelle que soit la situation mais le seigneur qui voit il voit que tu lui tu, tu vois que tu es tu es tu es totalement perdu tu n'arrives pas à dormir alors que la nuit est faite pour pour pour, pour, fait pour que nous puissions dormir mais la nuit vient, tu ne peux pas parce que la difficulté est là tu te dis mais seigneur je te prie et je nous parle parce que nous, je ne dis pas, je ne dis pas, tu cherches des solutions. Nous savons notre solution, c'est auprès de Jésus. Mais nous prions, Seigneur, nous te prions. Oh, papa, on t'a prié. Nos pasteurs, nos hommes de Dieu, nos femmes de Dieu ont proclamé sur nos vies. Nos, nos, nos, nos, nos les personnes qui prient avec nous ont parlé. Nous avons fait, je mais Seigneur, la situation ne, ne, ne se décante pas. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et lui-même, il dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'homme, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Mais le Seigneur, il nous une voit et il dit, il, il envoie de Le Seigneur envoie toujours de l'aide. Comme je l'ai dit par rapport à mon témoignage pour me guérir. Le Seigneur envoie toujours de l'aide. Quel que soit, ce n'est pas l'aide même qu'on attend. Moi, mon mari ne prie pas. Mon mari ne me prie pas. Quoi que ça va faire, quoi que c'est à l'église, je l'ai rencontré dans mon groupe de prière. Mais depuis qu'on s'est marié, j'ai ma maman qui dit, mais ah, as, Dieu a exercé ses prières, il ne va pas à l'église. Il dit, et puis, quand tu m'as prié, tu as prié. Il, il, mais le Seigneur il utilise ce qu'il veut. Il ne prie pas. Il a vu sa petite vie, il dit, il n'est pas méchant, c'est moi qui prie. Et on va dire, oh, son mari ne prie pas, mais le Seigneur l'a envoyé pour me guérir, celui-même qui ne prie pas. Celui-même qui ne prie pas, qui ne fait pas les jeunes comme moi qui ne se lève pas. Mais le Seigneur envoie. Donc le Seigneur envoie toujours quelqu'un. Peut-être que on s'attend à, à quelqu'un qui va venir comme un, un, un être extraordinaire. Mais le Seigneur dépose à côté de nous quelqu'un toujours pour nous aider. Quelqu'un toujours pour nous intercéder pour nous. Aider, pour nous guider. Même si ce n'est pas quelqu'un de premier mais pour nous guider dans la prière, pour nous, pour nous, pour nous ouvrir une voie. Quelqu'un qui va venir te dire, non, ma soeur, tu sais. Le travail que tu cherches là, moi je suis dans, là où on cherche quelqu'un. On cherche quelqu'un. Ça peut ne même pas être quelqu'un à qui tu parles. Mais la personne va te... Comme ça, dans un... Vous dans, dans, à l'arrêt de bus, tu parles à quelqu'un et puis, pouf, dans la conversation, le Seigneur suscite quelqu'un pour te donner. Il envoie un ange parmi les mille, un intercesseur, celui que Dieu même a, a mandaté pour, pour t'aider. Celui que Dieu t'a mandaté pour t'attraper la main. Celui que Dieu t'a mandaté pour t'aider. Ça peut être un ange, un être céleste, effectivement, qui est dans les cieux, qui vient la nuit pour te délivrer dans un songe comme il a fait, comme il a fait pour, pour Pierre. Ça peut être n'importe qui. C'est pour ça que nous devons faire attention quand nous parlons aux gens, quand nous rencontrons les gens. Comme mon père spirituel, le me le dit, quand tu te viens t'asseoir dans une assemblée de prière, tu ne sais pas avec, avec qui, à qui tu es à côté de toi. Ça peut être la, la solution à ton problème. Il est peut-être habillé en jean, mais ça peut être un DG d'une société qui, qui recrute. Il est habillé peut-être bizarrement, il est habillé, mais peut-être que c'est ta patronne, quelqu'un qui va t'aider avec ton futur époux qui est là. On ne sait jamais. C'est pour ça que nous devons nous comporter et toujours vraiment dans de bonnes attitudes avec toutes les personnes que nous rencontrons. Parce que tu ne sais pas qui le Seigneur a envoyé dans ta vie. Qui, Comment la personne va venir. La personne peut venir comme un clochard. La personne peut venir comme un groupe qui sont en Europe. Elle peut venir comme un clochard. Dans les causeries. Et puis, pour faire te dire, ah, mais ceci, cela, je travaille dans tel et puis. Ou bien, tu sais, si tu vas quelque part ici, on va... Tu, le Seigneur envoie toujours. Il envoie toujours un ange parmi les mille. Et tu intercèdes pour toi. Et le Seigneur dit, délivre-le, car j'ai trouvé une rançon. Alléluia. Cette rançon, ce n'est que Jésus christ de Nazareth. Il a trouvé une rançon, sa et est plus tante. Est Notre Jésus il, est, il Jésus s'est donné à la croix, il est la rançon. La Bible dit qu'il s'est donné comme une rançon expiatoire pour nous. Un sacrifice expiatoire pour nous. Il a donné sa vie pour rançon. Et le Seigneur a payé le prix. Donc le Seigneur, il envoie toujours. Et l'ange vient pour te donner, il vient pour te il vient pour guider. Il vient pour te consoler. Il vient pour te, pour te lever, il vient pour te, pour, pour te dire, voici le chemin que tu dois prendre. Voici le chemin que tu dois prendre. Voici ce que tu dois faire. Il y a quelqu'un qui va venir qui dit, non, tu sais ton CV là, tu n'as pas bien écrit. Il faut réécrire comme ça. Il faut réentendre, même tu vois la personne, tu te dis, mais c'est la même, c'est qui ça Mais elle vient pour t'ouvrir le chemin. Quand nous partons, quand, on, quand nous partons dans, dans, des, dans des commerces, on voit des, des gens de sécurité, on doit être comme toi avec ces personnes parce que tu ne sais pas. Tu ne sais même pas comment tu vas, où tu vas te retrouver. Tu ne sais pas comment tu vas te retrouver, où tu vas te retrouver. Et le Seigneur me met un deuxième témoignage. Quand j'ai commencé mes prières, j'étais vraiment dans des difficultés. Mon premier jeune d'Esther, mon premier jeûne d'Esther m'a ramené, m'a envoyé à l'hôpital. Mon premier jeune d'Esther, la situation était tellement compliquée. J'ai dit, hey, les gens parlent de jeûne d'Esther, jeune d'Esther, attends. Moi aussi, j'ai fait jeûne d'Esther. Donc, je me suis levé et fait jeûne d'Esther. Le troisième jour, je suis parti travailler, je suis parti au boulot. bien j'ai fini, de, de, de, de, de, de, de là où je travaille du bureau jusqu'à l'arrêt de bus, c'est peut-être 5 minutes de, de, de marche Voilà l'arrêt de bus. J'ai marché. J'ai pris tout mon temps pour marcher, j'étais tellement fatiguée. C'est le dernier jour vendredi. Je suis montée, j'étais assise là, le bus est venu. Je suis montée dans le bus. Et là où j'étais assise, c'est les, les, les chaises où les deux, il y a deux devant deux. Et bien on se fait face. Donc j'étais assise là. Arrivé un moment, le bus n'a même pas fait cinq minutes. Je me sentais mal. Je me sentais mal. Et puis je suis tombée dans le bus. Je suis tombée dans le bus. Et la femme qui était assise en face de moi, elle avait un, une petite fille. Et quand je suis tombée, elle a pensé qu'étant noire, elle a pensé que c'est une histoire de drogue. Elle a, en tout cas, dans son regard, je sentais qu'elle avait l'impression qu'elle se disait qu'en voilà encore des droguées, les femmes noires, la droguée qui est venue tomber. Dans... Mais il y avait une dame qui était assise, une femme blanche, une femme un peu âgée. La femme est restée à mes côtés parce qu'elle ne elle voulait pas que je perde connaissance. Elle attrapait mes mains. Elle faisait tout pour ne pas que je paye. Elle me posait les questions. « Où tu habites ?» Juste pour me tenir en éveil. Mais en fait, c'était la fatigue. Et puis bon, il faut dire que c'était mon premier jeune d'esthé. Donc, les, la, la, la forteresse qui devait tomber, elle était une forteresse coréenne. Donc, il fallait que... Dieu m'a voulu. Moi, je pense que ça, c'était mon discernement après. La forteresse, c'était trop. Il fallait que... C'était une lutte. Et la femme est restée avec moi. Elle est restée, ils ont arrêté, j'ai stoppé tout le bus, le bus s'est arrêté, je suis tombée, le bus s'est arrêté, tant temps qu'on appelle les ambulances, que l'ambulance vienne, elle est restée avec moi, elle, les gens sont descendus du bus, la femme est restée avec moi, elle a attrapé ma main, « Tu vis où ?»« Juste pour me tenir, donne-moi ton adresse, pour ne pas que je tombe dans les la... donne-moi ton adresse, tu vis où ?»« Ton numéro de téléphone ?» Des questions banales, juste pour que je reste éveillée. L'ambulance est venue, elle est partie avec moi, elle est partie avec moi à l'hôpital, elle est restée avec moi dans l'ambulance. Elle est partie avec moi à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, les, les, les gens m'ont fait partie dans la salle de de trucs Et là, elle est partie. Elle a donné ses détails de me dire aux gens que si jamais ils ont besoin de trucs, elle va... Et, donc, on la contacte et puis elle est partie. J'ai fait, fait quoi? J'ai fait une semaine à l'hôpital. La photo la était tellement... La photo était terrible. Il fallait qu'elle soit... Dé, soit tout, donc, vraiment, c'est un ange que le Seigneur a mis à mes côtés ce jour-là, c'est un ange que le Seigneur a mis à mes côtés, donc le Seigneur voit toujours des anges, le Seigneur pose toujours des personnes à nos côtés nous devons être, c'est pour ça que nous devons être bien avec les gens que nous rencontrons courte-toi -toi vraiment, même si tu toi avec ces personnes-là, le Seigneur voit toujours des anges pour nous. Il dit, je, et le Seigneur dit dans sa parole et quand on lui adresse la prière, il adresse la prière à Dieu et Dieu lui est propice. Il lui fait voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Et lui rend son innocence. Le Seigneur, lorsque nous, nous, le Seigneur, on voit son ange, lorsque nous sommes dans des difficultés et que nous trouvons des personnes pour intercéder, ça peut être une famille, Puis comme on le fait ici, on intercède les uns pour les autres. Lorsque euh, on intercède, tu envoies un sujet de prière, quelqu'un intercède pour toi, le Seigneur. Et quand tu élèves la voix parce que tu as eu des gens pour intercéder pour toi, le Seigneur est propice à ta prière. Le Seigneur entend ta voix. Le Seigneur t'exauce. Le Seigneur nous exauce toujours. Même si ce n'est pas la réponse que nous attendons, le Seigneur nous exauce toujours. Il nous entend parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Il nous exauce toujours. Donc nous devons être. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Soyons des anges aussi pour nos frères et nos sœurs. Soyons les anges pour les membres de nos communautés. Si nous voyons que quelqu'un est en difficulté, pour les pions en prière, si nous voyons que, euh, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est intercesseur, ou bien qui intègre un ministère d'intercession, mais dans nos, dans nos, dans nos différentes euh, familles spirituelles, mais tout le monde doit prier les, on doit prier les uns pour les autres. On doit suivre un cas, une maman qui, qui est toujours en train de pleurer pour ses enfants en prière. Surtout, on ne donne que ce qu'on a. Si tu as expérimenté une bénédiction par rapport à un sujet, si par exemple tu as eu des, des enfants qui sont fatigués et que tu as pris que tes enfants, tes enfants maintenant, le Seigneur a touché tes enfants, le Seigneur, c'est une manière, le Seigneur te dit, maintenant toi aussi, tu dois prier pour. Tu dois prier pour, pour des, les, les moments. Si tu as eu, tu, tu, tu, tu, tu, si tu as expérimenté, euh, comment on appelle un cas de, de cancer et que le Seigneur t'a guéri, toi aussi tu dois prier hein? tu, toi, le Seigneur t'a guéri pour que demain toi aussi tu deviens un ange pour prier pour quelqu'un pour les personnes qui ont le cancer tu peux même prier pour ces personnes là attraper le mais prier pour ça, le, la, la, la grâce de la maladie, l'onction de, de la guérison, la grâce de la guérison qui est suite, toi va être communiquée à une autre personne, tu vas transférer ce, cette grâce de guérison nous, si nous subissons une, une, une situation et que le Seigneur nous en délivre nous devenons aussi des canaux de bénédiction pour ces personnes. Nous devons à notre tour prier pour ces personnes, communiquer la grâce que nous avons reçue pour, à, à d'autres personnes. Parce que le Seigneur est passé par nous. Le Seigneur nous a, a déposé une grâce spécialement sur nous. Spécialement. Et mon Père Spirituel le dit toujours. Lui, il a eu tout ce qui est euh, les études de dos. Euh, il a, donc, depuis qu'il a été guéri, quand il prie, chaque fois qu'il a remarqué, chaque fois qu'il prie pour les personnes qui ont des problèmes de dos, les problèmes de. de, de, de J'ai oublié le nom de la. Mais les personnes guérissent parce que la grâce est sur lui. Et nous aussi. Si j'ai prié pour que mon enfant soit bien, je dois prier pour tous les enfants que je rencontre. Je dois prier pour la maman qui pleure pour lui parce que son enfant est devenu drogué. Parce que je, le Seigneur, cette grâce est sûre. Mais on n'a pas besoin d'être confirmé dans un ministère pour dire, oh, toi tu as eu la grâce, que oui, tu as eu la grâce de guérison. Mais nous sommes tous des intercesseurs, vraiment. C'est ce que je voulais partager ce soir. Et je veux bénir le Seigneur. Et nous allons, avant de nous séparer, nous allons intercéder, nous allons dire au Seigneur, nous allons être des anges les uns pour les autres. Dis au Seigneur, oui, papa, nous intercédons. Nous te demandons, Père, de regarder le cœur de toute personne ici. Nous te demandons, Seigneur, de consoler. Nous te demandons, Seigneur, nous avons reçu le programme de des obsèques de notre Papa. Nous te demandons encore, nous te disons merci pour ces obsèques qui est là, l'organisation. Nous te confions l'organisation. Nous te confions l'organisation. Nous te demandons de soutenir ta chouchou, d'être toujours à ses côtés, de la porter. Père, de la garder, de la protéger, de la garder à l'ombre de tes grands-pères. Père, tu gardes-la, tu gardes dans le creux de tes mains, dans le creux de tes mains, parce que tu es à l'ombre de tes grands-pères. Oui, Père, qu'il soit ce Père qui la couvre, qu'elle soit totalement cachée en toi et qu'aucun mal, que tout ce qui ne vient pas de toi qui veut être essayé dans ce programme, dans ces obsèques. père, que toi-même tu les enlèves tout simplement au nom de Jésus. Nous te disons merci pour les obsèques, te disons merci pour ce que tu fais, pour la consolation que tu es pour elle, la consolation que tu es pour elle. Oh Seigneur, nous te disons merci pour toute la famille qui est autour d'elle. Nous te disons merci parce que nous savons que ton serviteur, comme elle a dit dans le fait pas, tu l'as aimé plus que elle et tu l'as pris. Nous savons qu'il est dans ta félicité, dans la joie céleste. Et nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. On te rendons grâce, Seigneur, nous voulons te confier. Nous voulons te confier nos enfants. Nous voulons te confier nos enfants. Nous voulons te confier tous les enfants qui, qui, qui, qui ne veulent plus aller à l'école. Nous te confions les enfants, les parents, les enfants des adorateurs, les adoratrices qui, qui, qui ont des problèmes, qui ne veulent plus aller à l'école, qui, qui fuient, qui font, qui ont des difficultés. Seigneur, nous te confions tous ces enfants. Seigneur, pendant ces temps de vacances, c'est le temps où il y a, les enfants sont, il y a du, les enfants se, se, se, se donnent à beaucoup de choses. Nous sommes tous passés par là. Nous te confions nos enfants. Seigneur, donne-leur d'avoir des activités saines, même si les parents n'ont pas assez d'argent pour les mettre dans des camps de vacances et autres. Seigneur, pourvois. Seigneur, manifeste-toi. Manifestement nous de susciter dans les églises, dans nos, dans nos églises et tout, des programmes où nos enfants pourront partir, pour, pour, pour, pour rester connecté à toi, connecté et qu'aucun de ne se perde. Papa, nous te disons merci, nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons grâce. Sois puissamment élevé, sois puissamment adoré. Nous te confions, Seigneur, Oh, toutes les personnes qui, qui cherchent de l'emploi, je ne pas depuis là c'est emploi. toutes les personnes qui cherchent du travail, toutes les personnes qui cherchent du travail, Seigneur, toi-même prends leur CV. Nous avons entendu des témoins, des personnes qui disent, moi je n'ai même pas déposé de CV, on m'a appelé. Seigneur, nous appuyons sur ces témoignages-là, sur ces témoignages, sur ces témoignages, sur ces témoignages pour, pour, pour donner du boulot. Nous te demandons, Seigneur, de, de, de, de, de pouvoir, de donner des, de, du boulot, de donner du boulot. payer emploi les gens. Donne tes enfants, donne-le d'avoir du boulot. Parce que, Seigneur, ils doivent subvenir à leurs besoins. Ils doivent s'occuper bientôt, c'est la rentrée scolaire. Nous sommes en vacances, mais septembre n'est pas loin. Seigneur, pouvoir, pouvoir, pouvoir, pouvoir pour tes enfants. Ceux qui cherchent du travail que tu leur donnes. Parce que tu as dit que c est, c est, c est celui qui ne mange pas, je ne travaille, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Père, donne du travail à tes enfants. Pouvoir, pouvoir pour tes enfants. Ô oh, éternel, que toi-même tu arranges les rencontres divines. Papa, rends rend les rencontres divines, les rencontres divines, les rencontres divines que toi seul tu peux, tu peux programmer pour tes enfants. Sois élevé au nom de Jésus. Sois élevé, Père Dieu, saint et fort. Sois magnifié, sois adoré, sois exalté. Oh merci, Papa. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Oh merci Seigneur pour nos vies sur cette plateforme. Merci Seigneur, oh merci, merci. Merci Seigneur, oh merci, merci. Merci Seigneur, oui Seigneur, merci, merci pour ces une passée dans tes parvis. Merci pour ce temps. Merci pour cette nuit que tu nous donnes. Nous nous demandons, te demandons, Père, d'envoyer les anges camper autour de nous pour nous protéger, que notre sommeil, parce que nous sommes justes, que notre sommeil soit paisible au cours de cette nuit et que nous ayons des rêves de victoire, des rêves de révélation. Ô oh, Seigneur, pour encore te bénir, te célébrer dans le puissant nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom adorateur, shalom, shalom adoratrice. Excellente nuit. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous fortifie, nous garde nous protège. Au nom de Jésus, vous aide de l'amour du Christ. Alléluia. Amen. Bye-bye. Good night. Bye.